Thank you. Salut la petite Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc dans ma critique de La Reine des Neiges 2. Avant de commencer la vidéo, parce que je sais que vous allez m'en parler dans les commentaires, j'ai encore une nouvelle couleur de cheveux. Cette fois-ci c'est la couleur définitive. La vidéo de dimanche, j'ai encore mes cheveux roses, mais du coup, bah, il va falloir s'habituer à cette nouvelle couleur-ci. Bref, après cette petite aparté cheveux, on va parler donc du coup de ce qui nous intéresse aujourd'hui. La Reine des Neiges 2, c'est une critique de film qui est un peu difficile à faire pour moi pour plusieurs raisons. La première c'est que contrairement à d'habitude j'ai pas forcément eu un avis tranché tout de suite. Quand je suis ressortie de ma séance de cinéma j'étais très mitigée, il y avait des choses que j'avais adorées mais il y a surtout un point dont on va parler après qui m'a un peu... où j'étais un peu perdue sur ce que je ressentais réellement sur La Reine des Neiges 2. Et la deuxième raison pour laquelle c'est pas évident pour moi d'en parler aujourd'hui c'est que en fait Disney a fait le choix de faire très très peu de bande-annonce sur La Reine des Neiges 2 et de rester très mystérieux en fait sur... Euh le sujet du film. Ce qui fait donc que quand vous regardez les bandes annonces, vous ne savez pas forcément de quoi parle le film. Il y a plusieurs choses en même temps qui s'entremêlent et sachez que de toute façon il n'y aura pas de spoiler dans cette critique, comme toutes mes critiques d'ailleurs. Mais bien évidemment vous en saurez un peu plus que juste la bande annonce parce que bah, c'est compliqué de pas vraiment pouvoir développer. Donc en fait l'histoire du 2 se passe 3 ans après le premier film. Donc Anna et Elsa sont bien installées dans leur vie, dans leur relation. Tout va basculer quand Elsa va entendre cette fameuse voix qu'on entend donc dans la bande annonce qui fait partie de la musique dans un autre monde d'ailleurs mais Les... <rire> bref donc elsa va entendre ces voix là et elle va donc chercher à comprendre d'où ça vient ce à quoi ça correspond et en fait ça correspond à une partie du passé d'arendel deux choses qu'elle doit apprendre qu'elle doit découvrir mais d'un autre côté bah il a anna qui a du mal après ça c'est mon interprétation personnelle, qui a du mal à supporter l'idée que sa sœur reparte en vadrouille, qu'elle reparte seule, qu'elle se remette en danger, surtout après les événements du premier film, et qui va avoir du mal à trouver sa place puisque bah, c'est une personne qui n'a pas de pouvoir. Du coup, on va suivre toute cette intrigue là. Le truc c'est qu'en fait il y a plusieurs intrigues en une seule, et moi j'ai eu l'impression que euh, l'histoire qu'on voulait nous raconter était assez mal introduite. On commence par un flashback et ensuite, peut-être 10 minutes après on entre dans la véritable histoire il y a deux chansons entre les deux, une ou deux et du coup pour moi en tout cas ça a été fait un peu bizarrement, j'ai trouvé que l'entrée en matière était très bizarre et du coup j'ai eu beaucoup de mal après à me mettre dans le film en sachant en plus qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film, beaucoup plus que dans le premier alors j'ai ri de bon cœur. j'ai beaucoup aimé les, les passages d'humour qui sont extrêmement réussis mais d'un autre côté j'étais un peu déstabilisée parce que les moments où j'aurais dû ressentir de l'émotion, de la peur euh, de la compassion envers les personnages ont été parfois coupés euh, par des moments justement euh, d'humour, et je pense notamment à la chanson de Christophe, qui est une chanson que j'adore, je ne vous en dirai pas plus. Je l'ai trouvée très drôle, très bien faite, c'est une véritable parodie, mais d'un autre côté, bah, le problème c'est que ça m'a cassé un peu ce moment d'émotion. Et du coup, oui, je me suis demandé, même s'il n'y avait pas eu des scènes qui étaient coupées dans le film, euh, notamment au début, qui expliquaient en fait euh, ce passage à cette intrigue-ci, j'ai pas trop compris et je pense aussi que je m'attendais à autre chose en voyant les bandes annonces. Je m'attendais à quelque chose qui était plus centré sur euh, l'évolution des personnages, sur euh, la relation entre les deux sœurs, même si c'est le cas. Là on a quand même une intrigue, une quête qui a pris, je trouve, le pas sur le reste et qui, euh, bah moi c'était quelque chose auquel je m'attendais pas. Mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé le film, attention. Je vous parlais donc d'humour, il faut savoir que dans le premier film, <rire> moi j'ai été un peu agacée par la voix d'Olaf et par le personnage d'Olaf que je trouvais un peu lourd. Et dans ce film, alors il est toujours aussi drôle, mais il apporte une fraîcheur supplémentaire. Ses blagues sont très sympas, je trouve que ses interventions sont un peu plus pertinentes. Et il euh, y a pas mal de scènes comme ça que j'ai beaucoup aimé avec le personnage, qui est pourtant beaucoup plus présent. Même sa chanson, je l'ai préférée à celle du premier. Et en fait, le personnage d'Olaf en lui-même a grandi, il a évolué, il a de nouvelles problématiques. Et d'ailleurs j'étais à la conférence de presse euh, de la Reine des Neiges 2 et on a les équipes du film qui nous ont parlé en fait de ce nouveau processus de réflexion autour du personnage. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant donc je vous partage ça juste ici. Olaf est pure snow but pure white, that's the innocence, this pure snow, like fresh fallen snow. But he's also got the word man after him. And so the, the juxtaposition of those two things was sort of the, the recipe for Olaf. Um, imbued with the love of these two girls when they were little, their innocent love. So he is this lovely combination of, of, um, of uh, a, a young child with the vocabulary of a man, not always the understanding, but I think watching him grow in this a bit, in, um, in a way that children, I think facing change is very difficult for kids especially, and for all of us, but looking at it through the eyes of Olaf could be inspiring, Uh, but also true to those, those feelings you have as a child. So we love, that's part of what makes Olaf Olaf is that duality. Donc comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Olaf, j'ai aimé tous les personnages de toute façon. On reste quand même principalement sur les personnages qu'on connaissait dans le premier. Les personnages secondaires n'arrivent pas à avoir la même présence dans le 2, même s'ils si, euh, ont quand même quelques scènes qui sont un peu intéressantes, mais vraiment on les sent quand même bien en retrait. Il euh, y a des petits personnages un peu mignons, je pense notamment euh, à l'espèce de lézard <rire> que l'on voit un peu euh, dans les produits dérivés et le cheval qui est assez symbolique pour le coup. Il y a aussi autre chose qu'il faut que je vous dise, en temps normal je ne vais pas voir les films Disney en français, là c'était le cas. Bien évidemment je pense que euh, vous êtes nombreux à vous inquiéter de la nouvelle voix française d'Elsa et moi je dois admettre que je l'aime énormément. Je pense que ça n'a pas dû être évident pour elle, d'ailleurs elle en parle juste ici. Alors la chance que j'ai eue en fait c'est que je l'ai appris très tard et alors quand j'ai reçu le coup de téléphone j'étais à la fois terrorisée et à la fois surexcitée et quelques jours après je commençais en studio donc en fait c'est pas plus mal parce que j'ai pas eu le temps de faire des insomnies mmh. et de trop cogiter de comment la faire, comment pas la faire je me suis laissé porter et l'équipe a été tellement bienveillante, tellement accueillante avec moi j'ai fait des, des, des très belles rencontres sauf Bouelette et... euh, <rire> faut pas le dire pas du bisutage <rire> alors. non vraiment tout le, monde a, tout le monde a été adorable et en plus vu qu'on a pas beaucoup de temps c'était vraiment dans l'instant, dans le travail et tant mieux parce que ça m'a empêchée de trop me prendre la tête. Donc c'est pas plus mal. Et vraiment au niveau des conseils que j'ai eu, c'est juste de me faire confiance. Ce qui n'est pas facile à mettre en œuvre, on va pas se mentir. Mais le film est tellement magnifique, le personnage est tellement magnifique qu'on a juste à se laisser porter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Et maintenant j'attends de voir comment le film va être reçu. Il y a forcément un peu d'appréhension et en même temps c'était un tel bonheur que c'était un magnifique cadeau. La voix de la nouvelle Elsa est magnifique. Elle chante hyper bien. Elle a quand même une douceur dans la voix qui correspond bien au personnage d'Elsa. Euh, c'est une voix qui est assez jeune, donc euh, moi j'ai beaucoup beaucoup beaucoup aimé. Et puisqu'on parle des chansons, c'est aussi quelque chose que j'ai adoré. Ma chanson préférée c'est Il n'y a point d'avenir sans nous. Je trouve magnifique qui est au début du film, je n'en dirai pas plus. Et je vous déconseille d'ailleurs vivement d'écouter les chansons avant d'aller voir le film au ciné. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait, moi j'avoue que c'est quelque chose que je comprends pas parce que ça peut en plus spoiler un peu l'histoire. La bande sonore est absolument magnifique, tout aussi jolie que celle du premier voire mieux. Niveau visuel, c'est magnifique. Je pense que ça surprendra personne, mais on sent que le film a pris 6 ans de plus et que, euh, en termes de technologie, c'est une merveille absolue. Après, oui, j'ai quand même été un peu perturbée de l'évolution entre le premier et le deuxième film. Je pense que j'ai quand même une petite préférence pour le premier, notamment pour le personnage de Hans et l'évolution des personnages. Je pense que la problématique me touchait un peu plus que celle du deuxième, qui est plus centrée sur l'environnement, il y a des petites intrigues qui sont un peu secondaires mais qui sont moins importantes. Pour moi vraiment le message du film c'est par rapport à la quête de la vérité, euh, la justice et euh, la nature. Chose qu'il n'y avait pas vraiment dans le premier et euh, même si je l'ai beaucoup aimé, je pense que c'est une suite qui est clairement à la hauteur du premier film. Hein. Mais j'ai pas eu cet effet de waouh que j'ai eu en sortant du premier. Le premier, j'ai un rapport qui est assez spécifique avec, parce que je pense que c'est le film Disney qui m'a le plus plongé dans la collectionnite aiguë. J'ai fait partie de ces personnes. À la sortie du film de La Reine des Neiges, ont commencé à collectionner plein de trucs sur La Reine des Neiges, qui écoutait les musiques en boucle, et je pense que c'est l'un des premiers films vraiment Disney pour lesquels j'ai ressenti ça. Je trouve que La Reine des Neiges, le premier film, a apporté une véritable révolution. Là, ça l'a apporté aussi, mais dans un sens différent et moins profond à mon sens. Mais c'est malgré tout un film que je vous recommande à 100%, que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas au panthéon de mes films Disney préférés malgré tout, mais qui est une très bonne suite, qui se regarde très bien, et que je vous conseille vivement d'aller voir. En tout cas, voilà ma Pixie Army, j'espère que ça vous aura donné envie euh, de découvrir La Reine des Neiges. Si jamais c'est le cas, si jamais vous allez voir le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, sans spoiler, s'il vous plaît, on ne spoil pas les autres, ça ne se fait pas, c'est pas très gentil, et je pense que personne n'a envie de voir ça. Moi en tout cas, ouais, j'ai passé vraiment un bon moment, je remercie encore euh, les équipes de Disney de m'avoir convié à ce film-là, euh, malgré ce petit problème d'intrigue, mais par contre, je vous avoue que j'ai hâte de redécouvrir le film. Euh, de voir un petit peu ce que ça va donner. Maintenant que je l'ai vu une première fois, est-ce que mon regard va changer par rapport au film J'ai hâte de le découvrir. Petite déception pour le coup. Il faut savoir que dans certains cinémas aux états unis il y a un court-métrage qui est diffusé avant La Reine des Neiges 2, qui est un court-métrage autour du cheval, il me semble. Mais euh, il est diffusé en VR et c'est pour ça, je pense, qu'on ne l'a pas en France parce que c'est un peu difficile de l'avoir. Après, je me trompe, peut-être, peut-être qu'il est disponible en France en fonction des salles de cinéma. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'information. Mais c'est quelque chose, moi, que je trouve un peu triste, surtout que c'est le film de Noël. J'espère qu'on l'aura dans quelques mois sur Disney+. Je pense que ce serait quand même la moindre des choses, hein, soyons honnêtes. Donc on va croiser les doigts très fort et, euh, et puis voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu la Pixie Army. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo qui aura lieu dimanche, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous et alors, pour la scène post-générique, je me suis dit que j'allais vous mettre quelques petits autres passages qui me paraissaient intéressants de la conférence de presse. Je l'avais déjà fait la dernière fois et je pense que ça vous avait plutôt plu. Donc, euh, let's go à vous de découvrir ces passages un peu euh, importants, ces temps forts des révélations euh, de la conférence de presse de La Reine des Neiges We evolves, that pushes us to new places, that, but also lines up with every character. Um, we were working this story probably until the end of August. A couple months ago. Yeah. Um, we blew past our deadline. Thank you, Peter, for letting us do that, and getting us on time. But it, it, it certainly, uh, uh, uh, we didn't know what we were getting into, thankfully, <laughs> but we're glad we did it. Our children all, it's very much inspired this story. Um, you mentioned sort of nature. For us this was a film about growing up and about facing the real world and your role in the world and that affects you have a responsibility to participate and that includes your your connection to you know to nature to your community to each other to your family and putting all seeing our characters go through that um coping with change is difficult and growing up is difficult and that was stuff we've watched with our children talked a lot about and wanted to say let's do a film That says, I know it's scary to step into the unknown. I know there's so many things going on in the world right now that's overwhelming. But you have a role to play and you can accomplish a lot uh, even by walking through those fears. And so that was definitely, it was daily conversations about all our children in this case.